Salut les amis et bienvenue sur cette chronique V10 Warhammer 40 000, chronique dans laquelle je vais m'affairer à vous commenter les nouveautés qui sont publiées par Warhammer Community sur leur site, c'est d'ailleurs de ce support là dont je vais me servir dans la vidéo. Je Vous le dis dès maintenant, si ce type de format vous plaît, faites le savoir en mettant des pouces bleus sous la vidéo et faites le savoir en mettant des commentaires. Si, bah, si ça vous sauce, je continuerai ce type de format et j'alimenterai euh, cette chronique V10 euh, par, euh, par euh, du commentaire essentiellement. Donc je vais euh, analyser, débriefer et donner mon avis sur ce que nous propose euh, Warhammer Community. J'essaie de mettre ça surtout en perspective avec bah, les, les années d'expérience que j'ai sur ce jeu Warhammer 40000 et les quatre éditions déjà euh, auxquelles j'ai pu, euh, pu jouer et que j'ai vu arriver donc euh, donc voilà l'idée est vraiment de vous commenter tout ça et de le faire petit à petit pour qu'on appréhende au mieux euh, cette v10. Je vous rappelle aussi qu'on a créé un chan V10 sur le Discord de Creative Wargame. Vous pouvez d'ores et déjà le rejoindre. Le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à venir partager votre ressenti, votre avis, euh, venir partager des choses aussi qu'on n'a pas vu passer. Bien que je pense que beaucoup de choses vont passer par Warhammer Community et qu'on va les voir. Mais n'hésitez pas voilà, à venir spéculer aussi sur euh, ce que vous attendez de cette version et ce que, ce que vous pensez euh, qu'elle va être l'état euh, on, on est clairement sur une communication de games workshop qui monte en puissance on est parti pour la croisade de la v10 qui commence un peu tôt à mon sens par rapport alors pas un peu tôt factuellement mais un peu tôt par rapport à ce que ça a été précédemment de mémoire Je... Je ne me rappelle pas que, que si tôt, euh, on avait les, les news de la V9 le, les années précédentes ou encore celles de la V8. Euh, mais on sent vraiment qu'il y a une communication qui est drivée par un mot d'ordre, un mantra, pour reprendre les termes de mon poteau Manolo. Euh, c'est euh, simplifié, pas simple. Donc là, c'est ce qui aujourd'hui dans les news et dans l'actualité de la V10 nous est proposé par Games Workshop. C'est un jeu qui sera simplifié, donc plus facile d'accès, mais qui ne sera pas pour autant simple. Pour ceux qui me suivent depuis, euh, depuis un moment, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment euh, estimé être une clé de la réussite d'un jeu. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais énormément aimé le jeu Le Trône de Fer, Song of Ice and Fire. C'est que le long... L'enjeu, mais le, le phrasé va être un peu dégueulasse, donc c'est plutôt le, la clé de voûte, je pense, de la réussite du wargame dans son gameplay. Hein. Je, je soustrais totalement à mes propos l'aspect euh, figurine, modélisme et, euh, et lore, okay, qui sont, je pense, quelque chose encore à part de l'écriture des règles. Euh, ce, qui, ce qui me semble aujourd'hui un, un véritable enjeu pour, euh, pour la réussite d'un gameplay, c'est qu'il soit facile à aborder qu'on qu puisse rentrer dedans sans avoir à jouer quatre parties par semaine, sans avoir à suivre la version sur deux années, suivre toutes les sorties, etc. etc. Donc, qu'on puisse rentrer dans le jeu et qu'on puisse euh, s'approprier rapidement son mode de fonctionnement et euh, être immédiatement immergé dans l'aspect tactique que l'éditeur de jeu va ramener. Donc, il faut qu'il soit simple à aborder et à acquérir, donc des règles de base assez simples, mais qu'il puisse être quand même profond, que le jeu soit en lui-même profond, pour permettre d'avoir des sensations de jeu, de la réflexion tactique, etc. etc. Ça C'est euh, vraiment une c'est la difficulté, je trouve, chez un éditeur de jeu, d'autant plus sur un jeu comme Warhammer 40 000, qui il est vrai, est beaucoup critiqué pour son équilibrage, mais vraiment moi je mets un gros bémol là-dessus, parce que c'est vrai que l'équilibrage de Warhammer 40 000 peut être perfectionné. Néanmoins, c'est actuellement le wargame le plus complexe qui existe de par la multitude de factions, la multitude d'entrées, la multitude de règles. Il y a énormément de gens à qui ça plaît le fait d'avoir à se à se triturer le cerveau pour faire des compositions lisses, pour comprendre la méta, etc., etc. Ça, ça donne une vraie lecture de fond au jeu. Euh, et ce n'est pas facile à équilibrer. C'est forcément arbitraire. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a un enjeu derrière tout ça aussi. Et, euh, et, et l'équilibrage du jeu est, est aussi une clé de voûte à sa réussite. Mais le fait que le jeu soit simple à acquérir, l'acquisition de règles, euh, c'est très, très important, je pense. Donc, c'est le mantra. De cette, de, pour l'instant des éléments qu'on nous a donnés, hein. je pense que là euh, ils, ils ont sans doute un espèce de chapitrage dans la communication qu'ils vont faire, là on nous parle des règles, aujourd'hui on va aborder la, la construction liste, euh, on nous a parlé des figurines, on va peut-être nous parler de, on va c'est sûr nous parler d'autres choses euh, je vous fais juste un petit récap de ce que j'ai vu passer euh, en gros on va avoir une pseudo-simplification aussi des phases, euh, notamment sur la phase psychique qui n'existera plus. Et en fait, vous jetterez vous vos sorts euh, bah, dans la phase inhérente euh, à ce que vous voulez faire. Donc, bah, si votre psyker, il a un bonus de mouvement à donner, ça sera sur la phase de mouvement, etc. etc. Euh, voilà, quand ils dit d'autres euh... bon, Ils ont dit pas mal de choses, en vérité. Euh, sur les règles, il euh, y, y a un système de questions-réponses qui est disponible d'ailleurs sur le site de Games, euh, sur Warhammer Community, que je vous invite vraiment à aller voir. Euh, vous avez plusieurs articles, euh, réponses à vos questions. Donc, euh, s'agit-il d'une édition totalement nouvelle euh, Ils répondent à cette question-là. Euh, Serait-il plus rapide et plus facile à jouer euh, Est-il facile d'entrer dans le jeu euh, « Comment les patrouilles de combat sont équilibrées et ma collection et mes codecs seront encore compatibles ?» Donc euh, là, voilà, il y a un système de questions-réponses. Il y a aussi un autre article dans lequel il y a une vidéo euh, d'un de, des, un des game designers euh, qui, euh, qui parle du, du fonctionnement du jeu. Voilà, il a la vidéo. Euh, il parle des mécaniques qui mettent en place, euh, de la sortie surtout le, la, à la sortie de, de la V10 d'un système d'index euh, qui permettra à tout le monde d'acquérir les règles avec du, du, du fonctionnement de téléchargement. Ça va parler de l'application, etc. On va avoir plus de détails sur tout ça. Là, on nous a dégrossi vraiment le truc et on commence à rentrer dans les détails. Et je trouve que le premier vrai de d'informations qu'on a concernant ces, concernant la construction de liste et c'est par rapport à cet article-là euh, sur lequel euh, je, on, on va s'arrêter. « Simplifier, pas simple », c'est donc le mantra, hein. euh, « n'est pas un sentiment vide de sens, c'est une philosophie de conception profonde qui touche toutes les parties de la nouvelle édition de 40K ». Voilà, je pense que c'est dit et je pense que c'est une très bonne chose en vérité. Le jeu a vraiment, vraiment besoin d'être accessible sans pour autant perdre de sa capacité stratégique et de la flexibilité tactique qu'il propose, il faut qu'il soit simple à, à aborder. Et je pense qu'un des enjeux majeurs aussi de cette facilité, c'est la lecture du codex qui, à mon sens, en V8 et, et en V9, et, et en fait, dans les éditions précédentes, c'était la même merde. Euh, les codex sont, sont imbuvables. Les codex, sont, sont, ce n'est pas qu'ils sont mal écrits, c'est qu'en fait, ils sont dans leur intrinsèquement comment ils sont construits, ils ne sont pas exploitables pour un joueur facilement. Et c'est redondant au possible. Voilà. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, c'est marrant qu'on s'arrête là-dessus deux secondes. Le, je trouve que le codex tel qu'il est écrit, il est extrêmement difficile à exploiter en PDF, en fait. Euh, parce qu'on parce qu a besoin d'aller de, de switcher d'une page à l'autre et sur un PDF, c'est la merde. Euh, voilà. Ce n'est pas fait pour. Voilà. Et donc, euh, je trouve que le, le codex tel qu'il est écrit, il est écrit pour être exploité sur un format papier. Et je pense qu'aujourd'hui, une clé de voûte de la V10, c'est l'exploitation du format numérique. Ils doivent passer sur un format codex numérique avec de la data slate, etc. Comme ils sont en train de le faire et c'est exactement ce qu'ils vont faire, c'est certain. Et je pense qu'ils euh, doivent écrire des codex qui soient exploitables en numérique. À l'heure actuelle, le codex tel qu'il est écrit, il n'est pas exploitable en numérique, il est exploitable en papier. Et il est temps aussi, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs enjeux, euh, déjà pour l'accessibilité du truc, il y a une question aussi environnementale, il y a une question aussi de budget, euh, sortir de l'oseille sortir 60 balles, va peut-être pas 60 balles, mais sortir 50 balles pour un codex qui est obsolète au bout de 4 mois, euh, je vous avoue que franchement, on n'a plus envie de les acheter les codex, on va être honnête. Donc, euh, il y a vraiment un enjeu de se passer sur du numérique qui permettrait en plus une mise à jour des codex beaucoup plus rapidement, une mise à jour des facs qui soit directement incrustée dans les codex. Voilà, On, on sent que tout ce, Moi, je j'y mets pas ma main à couper parce qu'on on sait, on sait jamais à quoi s'attendre et qu'on n'est pas maître de tout. Mais euh, c'est sûr que c'est vers ça qu'on s'oriente, vers du, du gros, gros format numérique et, euh, et l'application et tout ce qui va bien, etc., etc. Euh, voilà, le système de détachement est un pilier de Warhammer 40 000 depuis des décennies, sous une forme ou une autre. Les rôles sur le champ de bataille de l'ancien Organigramme euh, étaient à l'origine destinés à aider les gens à structurer leur armée, mais se sont toujours faites au prix de restrictions et d'exceptions arbitraires. Effectivement, euh, j'ai du mal à croire que ce sera plus le cas. Euh, cela a bien servi le jeu, mais les rôles sur le champ de bataille sont sortis et de nouvelles flexibilités nouvelle flexibilité majeures mises. Pour la nouvelle édition, l'équipe de règles a essayé d'encourager l'utilisation d'une plus large gamme d'unités en veillant à ce que chacune ait une capacité cool et unique à apporter sur le terrain. Très honnêtement, euh, ce... ces éléments de langage-là, j'ai déjà entendu dix mille fois euh, et ça n'a jamais fonctionné. Euh, pour les raisons que j'ai nommées précédemment, c'est que le jeu est extrêmement complexe de par la multiplicité des factions, des unités, des datasheets, des suppléments, etc. etc. Et donc, c'est très difficile pour un éditeur de jeu de proposer que toutes les unités soient jouables. Après, que toutes les unités soient jouables, on va dire, euh, de manière équilibrée. Tout est jouable, après, vous faites du narratif, vous en tamponnez en vérité de, de l'équilibrage. Mais, euh, mais pour un jeu égal, on va dire c'est très difficile au vu de la quantité de data qu'il y a sur Warhammer 40000 les troupes ne sont plus une taxe que vous devez payer pour débloquer les unités que vous voulez réellement prendre, mais vous verrez toujours beaucoup d'escouades en première ligne classique apparaître sur le terrain. » Donc là, on nous explique que potentiellement, il y aurait une revalorisation des troupes, ce qui est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a des troupes qui sont souvent un peu laissées de côté parce qu'elles n'ont pas de réel impact sur le champ de bataille. Alors là, on nous propose ce petit tableau qui est euh, un petit peu le cœur de, de cette vidéo. La construction d'armée, elle est en six étapes. Vous noterez que l'étape 2... Euh, l'étape 2 est une blague enfin euh, c'est pas une blague mais l'étape 2 c'est l'exploitation, c'est pour ça que je vous disais qu'on va passer sur d'autres numériques, l'étape 2 elle est, vous allez exploiter les, les supports Games Workshop, c'est ça qu'elle veut dire l'étape 2, en gros on nous dit d'abord vous choisissez euh, la taille de votre, de votre partie 1000, 2000 ou 3000 points ils ont sucré les 500 points, le format 500 points donc on aura euh, incursion, strike force ou euh, j'ai plus le nom de la dernière euh, ou assaut et euh, Vous pourrez toujours jouer à 500 points, mais bon, c'est pas un format qui sera euh, qui aura un, un, un rules pack propre. Ensuite, vous avez en deuxième étape, start your army roster. Donc là, euh, c'est ce que je vous disais c'est l'exploitation en fait des supports Games Workshop. Euh, donc là, on va nous dire bah, prends ton application ton téléphone, ouvre ton application Games Workshop, prends tes codex, euh, utilise les supports que Games Workshop te donne pour faire la suite. En gros, cette étape-là, c'est euh, uniquement de, de, de, du, du, du community warling, Absolument incroyable, cette étape. Ensuite, on nous propose de choisir notre faction. Donc là, bah, clairement, hein, vous choisissez votre faction. Cette étape n'a pas changé. Euh, on nous dit juste qu'il n'y aura pas de système d'alliance. De, comme on a pu notamment le voir sur la fin avec le, détachement et, euh, le dernier détachement Ark of Omen. Euh, voilà. Mais vous pourrez, sur du jeu narratif et plus décontracté, faire ce que vous voulez. De toute façon, euh, les règles, c'est un support. Vous pouvez vous torcher l'ionf avec. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Euh, nous, moi, typiquement, je ne joue qu'avec les règles que propose GameShop, mais il y a des joueurs qui font ce qu'ils veulent. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Euh, ils jouent leur figurine et, et c'est leur kiff. Donc euh, ça, ça n'a pas changé. Et là, on arrive dans le gros changement c'est sélectionner les règles de détachement. Donc là, on sent qu'il va y avoir un gros remaniement sur l'exploitation du codex. Ça revient avec ce que je disais un petit peu plus tôt sur le, le, ce format numérique qui risque sans doute d'être vraiment mis en valeur. Alors, euh, et d'ailleurs, j'y pense. je pense à un truc très intéressant sur, euh, sur le format numérique. Euh, c'est qu'en plus, ils se prémunissent d'un truc qui est juste monstrueux, c'est l'elix. Euh, pourquoi Parce que les leaks qu'on a très régulièrement sur les codex, etc., euh, ils, sont, euh, ils sont transmis par, euh, par les bêta-testeurs, les reviewers, euh, qui en fait euh, font des scans ou font des copies et diffusent ça, et diffusent ça de manière, entre guillemets, euh, je dirais pas illégale, mais qui respectent pas forcément les accords de non divulgation Et c'est ce qui fait que des fois, on a des codex avant même leur sortie ou, euh, ou avant même leur annonce. Bref. Et ça, c'est le, le vice du format papier parce qu'ils envoient un document en papier, on peut le prendre en photo, on peut le scanner, etc. etc. Avec le format numérique, je pense qu'à... Aux reviewers notamment, ils ne vont plus envoyer de format papier. Ils vont envoyer des formats numériques. Et les formats numériques, ils seront traqués via un code source ou une connerie comme ça. Et ce qui fait que dès qu'il y aura des leaks, ils seront en mesure de dire ça vient de tel reviewer, ça vient de tel bêta-tester, ça vient de tel gars. Et ils pourront le strike et ne plus rien lui envoyer. Donc là, ils se... en plus, le format numérique va vraiment leur permettre de garder la main sur leur, euh, sur leur euh, propriété intellectuelle. Et, euh, et donc voilà. Donc ça c'est, euh, pour l'instant je suis pas concerné par ça parce que je suis pas reviewer. Mais Games Workshop si tu m'entends, Creative Wargame est tout à fait ouvert à devenir reviewer. Et d'ailleurs, euh, la communauté et les gens qui nous suivent vont mettre le nombre de pouces bleus euh, inhérent au fait qu'ils ont envie qu'on soit reviewer. Donc voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à nous contacter uh, Games Workshop si vous voulez un reviewer pour cette V10. Nous on est chaud comme des barbecues. Game si tu m'entends, c'était un petit mot, comme ça, ça m'a fait plaisir. Donc, les règles de détachement, qu'est-ce que ça nous dit eh C'est là, là que la différence commence à se manifester. Au lieu de choisir une sous-faction ou de construire la vôtre, vous choisissez maintenant un seul ensemble de règles de détachement pour toute votre armée. Ceci inclut des capacités spéciales, des améliorations, des stratagèmes et des restrictions d'unité. Par exemple, vous pourrez jouer en tant que groupe de travail Gladius. Alors là, je suis désolé, c'est la traduction française, mais je pense c'est la Task Force Gladius de l'Adeptus Astartes. Votre faction vous donne la règle de l'armée euh, du serment du moment. Serment de l'instant, normalement. Euh... Plus d'informations à ce sujet la semaine prochaine. Tandis que votre détachement vous donne accès à 6 stratagèmes uniques, en plus d'un groupe de base dans les règles principales. Ainsi qu'à 4 améliorations exclusives pour vos personnages Space Marines. Il vous permet également de choisir parmi 3 doctrines puissantes pendant votre phase de commandement. Si vous choisissez de combattre avec un détachement différent, vous remplacerez les stratagèmes, les améliorations et les doctrines de combat par celles du nouveau détachement. Le choix du détachement sera très rarement lié à une palette de couleurs de l'armée. Ainsi, ouais, bon là, en gros, ils nous disent que vous allez pouvoir jouer euh, vos figurines peintes en vert. Vous n'êtes pas obligé de les jouer en salamander, voilà. Mais je vais m'arrêter surtout sur, euh, sur cette partie-là qui est excessivement intéressante. Et, et là, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. En gros, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que le, les codex vont fonctionner différemment et vont fonctionner notamment comme les suppléments qu'on a vus au cours de cette V9. <rire> à savoir, alors j'ai en tête les, les, les charadrons, aussi les suppléments léviathan ou d'autres. En gros, vous avez... Euh deux pages de règles dans lequel on vous énonce les restrictions pour jouer par exemple le détachement Metallica en Adeptus Mechanicus. Vous avez les restrictions. Je peux pas jouer des véhicules. Je dois jouer que des troupes. Je dois jouer que des Skitaris, Je peux pas jouer l'Adeptus Mechanicus. Je dois jouer mon Seigneur de guerre doit être un skitari Marshall, etc., etc., Donc vous avez quelque chose qui cadre votre euh, euh, votre euh, votre détachement et ça vous donne accès au bonus du détachement. Donc par exemple j'ai un Finopane sur mes unités. Je peux ses et charges, etc., etc. Ça vous donne accès aux traits de seigneur de guerre, aux reliques spécifiques et éventuellement à des doctrines, à des, à des, à des disciplines psychiques particulières. Donc, c'est ce qu'ils ce qu appellent les règles spéciales. Et, euh, et évidemment, ça vous donne accès à euh, des stratagèmes spécifiques au nombre de 6 par détachement qui se rajouteront aux stratagèmes de base. Donc, ils ont quand même dit qu il y avait, euh, ils, ils, ils levaient le pied sur les stratagèmes parce que c'est vrai qu'il y a quand même 4 pages de stratagèmes par codex. Je prends le codex Space Marines, il y a 4 pages de stratagèmes auxquelles vous allez pouvoir ajouter les stratagèmes de vos de vos sous codex euh, qui souvent sont une ou deux pages il y a une dizaine de stratagèmes donc par exemple si quand vous jouez Dark Angel vous avez euh, une trentaine de stratagèmes sur le codex générique plus une dizaine de stratagèmes ça vous fait 40 stratagèmes à exploiter, c'est énorme et c'est pas utile en plus déjà il y a beaucoup de stratagèmes qui servent à rien et, euh, et donc, même en termes d'exploitation de, des ressources, c'est le bordel. Donc là, en gros, on est en train de dire qu'on aura six stratagèmes uniques quand vous choisirez votre détachement et que euh, vous aurez quand même quelques ressources principales qui seront exploitées. Euh, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très, très bien. Euh, ça me paraît beaucoup plus instinctif d'utilisation. Euh, parce qu'on va se soustraire à plein de ressources qui s'entrecroisent dans le jeu, qui sont illisibles et qui complexifient le truc de dingue. Euh, et, et ça, c'est vraiment bien. Le potentiel problème que ça peut générer, et je pense que ce sera le cas, ça va être euh, la sortie de, de, de, de suppléments de détachement, etc. Etc. Euh, c'est sûr que ça va être mis en place. Euh, ils l'ont fait pendant toute la V9 avec euh, zone de guerre Caradron, zone de guerre machin-chose. Et dans les, dans les zones de guerre, vous aviez un détachement de Recari, un détachement Leptus Mechanicus, un détachement Ika, un détachement Chaos, etc. etc. Et donc, on sent que le jeu va fonctionner comme ça. Vous aurez votre codex corps, on va dire, de base, dans lequel vous aurez les datasheets. Ils ont d'ailleurs dit qu'il y aurait beaucoup de, plus d'informations sur les datasheets, sans doute des règles spéciales, sans doute peut-être des stratagèmes spécifiques, etc., etc. Ils ont aussi dit qu'il y aurait des stratagèmes d'interaction qui seront beaucoup plus portés sur l'interaction. Ça, on le sait. C'est aussi une clé euh, sur le jeu de figurines, euh, notamment comme Warhammer 4000 de ne pas que laisser les joueurs en tour par tour. Euh, en gros, tu laisses ton joueur dérouler, je déroule, etc. etc. avoir de l'interaction, c'est plutôt cool. Ça, ils en ont parlé. Euh, mais euh, moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est d'avoir euh, des sorties trop récurrentes de documents, de suppléments, etc. etc. Euh, qui vont permettre de jouer euh, euh, plein de, de, de, de sous-factions, voilà, en l'état ce que ce qu'on est en train de nous dire c'est que le codex tel qu'il est neuf va être complètement revisité. Ça, ça me semble assez clair. Et c'est une très bonne chose, encore une fois. Moi, je suis favorable à DONF parce que j'aimais pas du tout comment, comment étaient faits les Codex. Euh, ça va aussi beaucoup plus structurer le jeu parce que ça va éviter d'avoir à se casser la tête de est-ce que je peux prendre cette unité Est-ce que j'ai accès à, ce, à ça Est-ce que j'ai accès au secondaire si je prends une autre unité Est-ce que je peux jouer mon personnage dans ce truc, etc. Je pense que tout ça va vraiment être simplifié pour que ça soit accessible aux joueurs, et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que le seul vice, enfin actuellement, hein, la, la, la, de ce que je vois, le seul vice que ça peut générer, le seul glitch euh, dans, dans le dispositif, ça va être euh, le... la publication, peut-être trop intensive, de, de détachement. Euh, voilà, à voir. Avoir. En tout cas, euh, moi, je suis très très curieux de voir les, les, les premiers codex arriver. Hein. Je vous rappelle que c'est le codex SM et le codex euh, Tyrannite qui arrivent en premier. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà. En tout cas, très bonne très bonne chose sur le, le, la création de de, de l'armée. Donc euh, à suivre avec intérêt. Euh, unité de prélèvement. Picking units. Donc, en gros, ce qu'on est en train de nous dire, à l'aide du mot clé faction vous avez choisi précédemment, que vous avez choisi précédemment, vous sélectionnez maintenant les unités que vous souhaitez inclure dans votre armée avec les stipulations suivantes. Vous devez inclure au moins un caractère, donc un personnage. Vous ne pouvez inclure qu'un seul héros épique nommé. Donc, par exemple, je joue Ultramarine, je pense que je ne pourrais pas jouer Gulliman et Calgar en même temps, ou Gulliman et Tigrius en même temps, ou... Vous euh, avez compris, donc voilà. Vous ne pouvez inclure que 3 unités maximum de chaque, euh, de chaque feuille de données. Bon, mais ben ça, on connaît, c'est déjà le cas sur la V9. C'est une très bonne chose. C'est une, une structure de jeu qui est indispensable à, à, à l'équilibrage. Cependant, vous pouvez inclure jusqu'à 6 unités de chaque fiche technique avec le mot-clé Battle Line ou Dedicate Transport. Donc, c'est les mots-clés base ou transport dédié, évidemment. Donc, c'est déjà le cas. Ça, ça ne change pas. Chaque personnage ne peut avoir qu'une seule amélioration. Ça, c'est très bien. Quand on parle d'amélioration, on parle de reliques, de traits de seigneur, etc. Donc, euh, c'est cool. <rire> Euh, c'est cool qu'on puisse pas avoir sur un personnage deux traits de seigneur, une relique et, euh, euh, je sais pas, chez les GK par exemple, vous avez des, des améliorations qui ne sont ni des traits de seigneur, ni des reliques euh, qui sont les... Euh, ouais, J'ai plus le nom mais, euh, mais vous pouvez donc avoir un trait de seigneur, une relique, une amélioration spécifique GK, etc. etc. Euh, et ça, c'est imbuvable. Honnêtement, c'est imbuvable. Donc, euh, c'est très bien de, de caper les améliorations euh, à 1. Vraiment, c'est bien. Et en plus, on clôture ce chapitre par... Et c'est tout. Voilà. Je... C'est bien, nous on veut de la structure dans le jeu, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir créer, personnaliser nos armées, on veut pouvoir réfléchir sur la méta et proposer euh, de l'originalité sur le champ de bataille, mais euh, on ne veut pas des trucs qui soient imbuvables et illisibles, donc euh, c'est bien. Sélectionnez le Warlord. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est la dernière étape. Vous choisissez maintenant un personnage comme leader, il gagne le mot-clé Warlord et vous êtes prêt à sélectionner vos missions. Il y a un vrai pouvoir dans la simplicité du nouveau système. Maintenant, aucun détachement n'aura jamais besoin de plus de quelques pages pour couvrir toutes ces règles et restrictions uniques. Ce qui signifie qu'il ne sera jamais plus jamais nécessaire de perdre du temps à feuilleter les pages du codex pour trouver la bonne règle. C'est ce que je vous disais précédemment. C'est bien, ils ont, ils ont ciblé quand même les, les, le pot de pu de, de leur codex. Dès le début de cette nouvelle édition, nous publierons des dizaines de packs de fiches abordables qui rassembleront toutes vos règles et cartes de données en un seul endroit pour une référence facile. Ceux-ci seront également disponibles gratuitement en ligne et dans la nouvelle application. Voilà, je pense que là, le, le, le, les mots sont lâchés. Application, euh, téléchargement, euh, etc., etc. Donc clairement, on va avoir... Euh, c'est cool déjà d'avoir au lancement les fiches abordables et qu'on puisse, qu puisse notamment fidéliser tous les gens qui sont dans le jeu depuis de nombreux mois, de nombreuses années et qui ont pris soin d'acheter les codex de faction, etc. etc. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour Games Workshop de remercier ces gens-là en leur offrant l'accès gratuit à un paquet de ressources. donc Vraiment, je pense que c'est nécessaire et de ne pas dégoûter ces gens-là. Euh, J'en fais partie d'ailleurs. Euh, et à, à, il y a des petits astérix, je ne sais plus à quoi ils faisaient référence, euh, bien que des exceptions soient en place pour les combos interactions classiques comme les démons du chaos, les free blades. Ouais, ok, euh, bon, c'était ouais, par rapport aux alliances. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est cool. Donc, en gros, on va avoir, ça a été dit d'ailleurs hein, qu'au lancement de la V10, on aurait euh, table rase sur les codex et donc nouveaux index dans tous les sens. Euh, ce qui est une très bonne chose, j'avais beaucoup apprécié la V8 pour ça, la, la, la sortie, la publication de tous les index. Je trouvais que c'était un équilibrage, je de... n'ai jamais retrouvé le, le, le, la qualité d'équilibrage qu'on avait eu avec la sortie des index, qui s'est dégradée avec les sorties qui suivaient, ce qui est normal, hein. encore une fois, c'est totalement logique. Mais c'est les meilleurs moments, vraiment, je... Voilà. je vais noter, je vous propose, si, si ce format vous sauce, que vous mettez les pouces qui vont bien, les coms qui vont bien et que, et que ça fait le taf, euh, et je, je ferai des commentaires récurrents sur tout ce que publie euh, Warhammer Community pour suivre cette V10. Eh bien, euh, les amis, euh, je vais donner une petite note à chaque fois sur euh, la news, euh, les news qui sont proposées. Euh, très honnêtement, là, sur la construction liste, pour moi, c'est un, un gros oui. Vraiment, c'est un gros oui. Avec le seul petit bémol de ce qui me fait peur, moi, euh, avec l'expérience que j'ai des versions précédentes, c'est la multiplicité des publications par rapport à ce, ces, ces notions de détachement. Voilà, mais très honnêtement, moi j'adorerais, et je, je vais wishlister à mort, j'adorerais qu'en fait euh, j'ai une application Games Workshop, que j'ai juste à payer un abonnement par mois, euh, je sais pas, euh, d'évaluer le prix, et qu'en fait j'ai accès à toutes les données du jeu. Euh, voilà, qu'on qu arrête en fait euh, les codex, qu'on arrête le papier. Et qu'en fait, euh, bah, à partir du moment où je, je paye euh, mon application euh, mensuellement, bah, quand il euh, y a un nouveau codex qui sort, j'y ai accès. Quoi. Euh, voilà. Et euh, ça, honnêtement, j'en serais vraiment friand. Ça, avec un système de création, une application avec euh, l'accès à, à, aux données du jeu, un système de création de listes. Euh, voilà, et puis euh, canon. S'ils font ça, franchement, j'adhère à 200%. En l'état, pour moi, euh, ces annonces et ces nouvelles, c'est un gros, gros oui. Euh, J'y mettrai, mettrai un joli 8 sur 10 pour, euh, pour, euh, pour ce qui nous prépare. Et je vais suivre la suite avec attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, sur Discord. Si vous aimez le jeu, je vous rappelle qu'on a une chaîne spécialisée qui est Team Creative Wargame. Je vous invite à la rejoindre. On parlera là-bas que du spécifique euh, compétitif, des listes, de la méta, etc. etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette seconde chaîne si cette partie du jeu-là vous plaît. On a un Twitch aussi sur lequel on en live régulièrement. Donc il faut le rejoindre, les amis. Euh, et puis bah, si vous voulez soutenir Creative Wargame, euh, parce qu'on on est en train de préparer du très très très très lourd pour la communauté française. Si vous voulez nous soutenir. Ça passe par Tipeee, ça passe par nos liens d'affiliation. Vous avez d'ailleurs les affiliations chez MyObiPlace, moins 20% sur vos commandes et vos précommandes Games Workshop. J'espère que ce format vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les seigneurs de guerre.